Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit live des familles où on va leaker le prochain Assassin's Creed, c'est totalement faux, on va simplement parler des rumeurs de, de ce prochain Assassin's Creed. Valhalla n'est même pas encore fini qu'on va en parler, mais on va aussi justement parler d'Assassin's Creed Valhalla, ainsi que euh, quelques autres petites actualités autour de la franchise Assassin's Creed, et je ne suis pas tout seul pour faire tout ça, il y a Maxime avec moi, salut Maxime. Comment Bonsoir à tous, euh, petit truc pour vous rassurer directement, comme vient de le dire Val, on va parler un petit peu d'Assassin's Creed Valhalla, enfin surtout de l'actualité autour d'Assassin's Creed, mais ne vous en faites pas, Valhalla, il y aura zéro spoiler sur l'histoire principale, donc si vous êtes encore dessus, que vous ne l'avez pas fait, que vous voulez le faire, vous pouvez très bien rester, vous aurez zéro spoiler, enfin sauf si vous trouvez mmh. qu'une arme est spoilante Mais euh, zéro spoiler sur le jeu et après on s'attarde directement à la grande majorité des rumeurs euh, qui sont sorties jusqu'à présent Premier sujet, l'arc qui est à récupérer, il suffit d'aller du coup au nord de la map dans le Syropest Shire si je ne dis pas de bêtises mmh. En fin de journée, il faut que vous ayez récupéré Excalibur et que vous alliez euh, à un point donné qui est euh, un lac à la forme de Singapour si je ne dis pas de bêtises euh, Singapour, qui est du coup la ville qui s'est chargée, euh, bah, il me semble, du, du développement de cette partie de la map. Et du coup, petit clin d'œil, en a là-haut avec l'épée d'Excalibur en cassant le caillou qui se trouve à cet endroit précis. Et bah, mmh. vous débloquez tout simplement un arc Izu qui complète la panoplie des Izu. Et du coup, euh, nouvelle news, du coup, de nouvelles OST qui vont arriver euh, autour d'Assassin's Creed Valhalla. Donc est-ce que ça annonce éventuellement mmh. la sortie prochaine, voire très prochaine, d'un futur DLC On sait que les... Mmh. C'est ça. On sait que mmh. la première extension est censée arriver au printemps, donc courant mars, enfin fin mars plutôt. On sait également que les raids des rivières, ça a été communiqué, arriveront normalement, s'il n'y a pas de report, courant février. Donc est-ce mmh. que ces deux nouveaux soundtracks sont du coup euh, un petit clin d'œil disant euh, vous en faites pas, c'est toujours en développement, ça arrive parce qu'on ne va pas se mentir, va, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais mmh. euh, Ubisoft sur ce Assassin's Creed est très très très euh, silencieux. Alors, Et, en fait, effectivement, comme le Dinox, ils sont assez discrets. Ouais, ouais, ouais, c'est le premier Assassin's Creed. Bah, après, eux, soit. En dit... pas compris la blague, as pas compris. Les assassins Ils, ils sont, sont assez discrets. Ah, ils sont assez discrets. Ah, pas mal. <rire> Du coup, tout ça pour dire, Val, euh, l'arrivée du transmog, donc euh, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'est le transmog euh, par hasard Alors, euh, la transmogrification... Mais oui, c'est clair En vrai, c'est... Euh, en fait, vous prenez un équipement, euh, exemple, je sais pas, l'armure euh, du, du, du du corbeau, voilà, j'ai pas d'idée en tête. Vous aimez pas cette armure, mais vous aimez bien ses stats. Et vous pouvez, en fait, tout simplement coller une apparence à cette armure, donc un skin, tout en gardant les attributs de, de, de l'armure initiale. Du coup, transmog, on a vu, c'est assez décevant qu'elle ne soit pas présente, mais ne vous en faites pas, elle va arriver, alors quand, on sait pas, éventuellement avec la mage de février qui apportera le, les, les nouveaux raids, à voir. Ouais, les nouveaux raids, carrément, carrément. Ouais. Et passons à la nouvelle annonce, donc là c'est l'annonce de deux pop Assassin's Creed, depuis le film qu'on n'avait rien eu du tout. Euh, du coup, voir que Ubisoft rec recollabore de nouveau avec Pop pour ressortir des Pop bah, fait plaisir. Alors vous avez une Pop de base qui arrive et une édition limitée aux états unis Donc ça, ça c'est assez décevant encore une fois. Mais encore une fois, ça pousse les gens à aller acheter à l'étranger et puis bah, à faire plus de, de revenus. Cette sortie de deux Pop annonce peut-être le retour d'une grosse collaboration avec, euh, avec Ubisoft qui avait été... Il y avait des petites rumeurs qui étaient arrivées au euh, courant de l'année dernière. Mmh. Et du coup, bah, j'espère... Euh... Que la sortie de ces deux pop annonce la sortie d'encore plus de pop Assassin's Creed. Petite chose, il n'y a pas de pop féminine. Alors pour Eivor, euh, tu vas que, dire Ouais, parce que moi j'ai vu, vu passer deux Eivor hommes, mais dans une pose différente, et j'ai pas ça. vu Eivor femme. Il a pas Eivor femme. C'est con quand même ça, tu vois, de pas euh, de pas avoir fait les deux, vu que les deux sont canons. Bah enfin, sachant manière, que le, le, vrai, euh, le, le, le vrai canon est le personnage féminin encore une fois euh, normalement. Ce qui est ce qui est ouais. assez dommage du coup de continuer à Mettre au centre d'intérêt, d'ailleurs, on pourra en revenir après avec les rumeurs d'AC qui parlent d'un protagoniste uniquement féminin et non plus donner un choix. Mais effectivement, c'est dommage de remettre au cœur de l'attention une femme uniquement, euh, un homme uniquement, je veux dire. Du coup, prochain sujet assez mineur, on va survoler le truc là c'est l'annonce de la sortie d'Assassin's Creed Dynasty, donc un Assassin's Creed sous la forme d'un d'une BD. Pour ceux qui aiment bien le transmédia, je sais que Val, toi, ça te a saoule, saoule qu'ils fassent beaucoup de transmédia et puis qu'ils approfondissent l'histoire à côté. Tu vois, la sortie de, du comics de Shao Jun plus Assassin's Creed Dynasty, enfin du comics du manga Shao Jun, plus euh, la BD Dynasty, me fait fortement euh, penser qu'Ubisoft est en train de préparer le terrain pour un éventuel opus, euh, du coup, euh, en Chine ou éventuellement au Japon. Euh, on ne sait pas. Mais ça peut sentir bon, mmh. ça peut sentir bon. Et donc, du coup, euh, mmh. cette BD sortira, si je ne dis pas de bêtises... Non, disponible le 11 mars, 11 mars 2021. Et là, on arrive je bientôt, fait. du coup, à la, fin, euh, à la fin des petites news. Euh, du coup, on a l'annonce de plusieurs personnages pour Assassin's Creed Rebellion. D'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous y jouez, toi, Val, à jouer ou pas du tout, à euh, ces Rebellion Oh mon Dieu Non Et du coup, il y a deux nouveaux personnages, enfin, plusieurs nouveaux personnages qui vont arriver. Et qui sont arrivés, du coup, euh, courant janvier. C'est un jeu qui est vraiment... Euh, souvent mis à jour, j'ai envie de dire presque, d'être jaloux d'Assassin's Creed euh, Rebellion comparé aux mises à jour qu'on a sur Valhalla, puisque Rebellion ah, a des mises à jour très fréquentes, des jeux de contenu très fréquents, alors que c'est un jeu mobile. C'est vrai que c'est fréquent parce qu'en euh, en fait, euh, un jeu mobile euh, qui est beaucoup moins joué que Valhalla, il est carrément mieux tenu, tenu à jour et alimenté en contenu que, que le limite le plus gros jeu de la franchise. C'est peu... ça, c'est ça, ça. Val, je vais te laisser la parole. Tu vas entamer la première rumeur qu'il y a, donc je ne sais pas laquelle tu vas choisir parce que ça tourne pas mal, on ne va pas se mentir. Il y a une rumeur et je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre et moi je suis un peu, un peu froid vis-à-vis -vis de ça, je ne sais pas ce que tu ce que en penseras. C'est euh, un Assassin's Creed, euh, en tout cas euh, en Asie, Alors, au Japon, en Chine, en Mongolie. J'ai très peur qu'il n'arrive pas à égaliser ou à être supérieur à Ghost of Tsushima. Je pense Après que ça va être moi, très difficile. Je... Et étant donné qu'il y, y a des gens euh, qui gardent un tellement bon souvenir de God of Tsushima, dont moi, j'en fais partie, je pense que si jamais ils nous sortent un truc au Japon féodal, je me dirais Ah, mais il euh, y a des trucs moins bien que God Tu vois, tu, tu fais le comparatif automatiquement. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui me fait peur. Bah, moi, vrai, perso, le, tu euh, vois, j'ai pas tant peur que ça. Enfin, sauf si, effectivement, c'est le prochain AC qui sort euh, fin 2021 ou alors euh, courant 2022, peu importe. À partir du moment où il n'y a pas de changement de moteur graphique, peu importe l'époque, Assassin's Creed va prendre une claque dans la gueule s'il n'y a pas de, de changement, ne serait-ce qu'au niveau du gameplay ou alors de la mise, de la, mise comment, de la mise en scène. Si ouais. euh, Assassin's Creed dans la nazie, il y a, euh, et qu'il y a un nouveau moteur graphique, de, un nouveau gameplay, et que c'est vraiment un, assassin, un, enfin, un Assassin's Creed avec des assassins, de l'infiltration, euh, des trucs euh, chorégraphiés, une histoire intéressante, euh, pas trop de izou, mais quand même un petit peu un bon présent, pour moi, mmh. euh, s'il y a tout ça qui est réuni dans un Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima se fera détrôner sans aucun problème. Je sais pas, moi je suis pas tout, je suis pas tout à fait convaincu par la rumeur et je suis pas spécialement hypé en fait par la, par la période, étant donné que je l'ai déjà vu, et que je pense qu'ils pourront euh, difficilement faire mieux que euh, ce qu'a fait Soccer Punch quoi. Euh, voilà, en gros pour, pour cette rumeur, bon rien de bien concret. Après c'est la rumeur qui est le moins étoffée. Là c'est vraiment mmh. mis à part l'image qui vient d'un artiste travaillant chez Ubisoft, c'est vraiment la rumeur le moins étoffée. Et du coup bah, passons à la deuxième si tu n'as rien à rajouter sur celle-ci. Non non non bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour, euh, a fait le tour de, de ce de, de cette rumeur. En tout cas dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si ça vous hype ou pas, si vous êtes plutôt favorable à, à un Assassin's Creed en Chine ou pas, mais je pense que ouais on a on a fait globalement le tour quoi. Sachant que comme je le disais, euh, moi c'est pas celle qui m'intéresse le plus, hein. ce n'est pas du tout la période qui m'intéresse le plus, à voir laquelle, euh, de laquelle Val va parler euh, juste après. Ouais mais, mais vas-y attaque, euh, attaque, attaque je t'en prie, bah, moi, celle qui t'intéresse le plus Celle toi, qui m'intéresse le plus c'est Assez India, donc du coup il ne s'appelle pas Assez India proprement parlé, mais c'est un Assassin's Creed en Inde dont vous avez eu une vidéo sur la chaîne euh, bah, la semaine dernière je crois si je dis pas de bêtises. Mmh. C'est toi qui, qui l'as fait d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et du coup, moi, cette époque m'attire énormément. Alors certes, ça a été exploité, euh, ça a été exploité avec assez Chronicles, tout comme la Chine a été exploité avec assez Chronicles aussi. Euh, et du coup, moi, je trouve que cette période serait énorme, non seulement d'un point de vue euh, géographique, puisque c'est un endroit très peu exploré, exploité au cours de licence, mais en plus de ça, architecturement parlant, je ne sais pas si ça se dit, mais euh, l'architecture est très différente de celle dont on a eu l'habitude de voir dans, bah, dans assassin's Creed en général. Ouais, ouais, ouais, Et ça pourrait nous dépaysager énormément, mais genre très, très... Enfin, je sais pas comment le dire, mais vraiment énormément. Moi, en fait, une, une, une période qui m'intéresserait, ce serait l'Inde colonialiste, tu vois. Genre euh, le moment où les Anglais, ils arrivent, où ils foutent un peu le bordel, ouais. où ils exploitent un peu la population. Et euh, là, tu pourrais grave voyager... Du coup, on parle de par... ça, là, hein. La euh... rumeur parle de mettre l'accent sur la compagnie britannique des Indes orientales et ah, sur euh, la compagnie euh, voilà. néerlandaise des Indes orientales, qui ben, serait deux factions rivales. Ben, écoute, j'avais pas du tout suivi ça, mais dans ce contexte-là, ça peut être ouf, effectivement, parce qu'il euh, pourrait mettre aussi un peu de pirates là-dedans. En, en plus, plus. Pourrait... Ouais. non, franchement, ça pourrait être cool. Ça pourrait être grave cool et euh, pourquoi pas? Euh, on pourrait éventuellement avoir des allusions à Arba et pourquoi pas même à Jayadip Mir, Henry Green dans Syndicate, on pourrait même... Là, là, là, là tu as des gros mots pour une bonne partie de la communauté. <rire> oui, Arba c'est un personnage... Alors, comme disait Mika, c'est un personnage de Brahman, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est le protagoniste d'Assassin's Creed Chronicles India, et donc Jayadip Mir, c'est le fils d'Arba et Jayadip Mir, vous l'avez rencontré dans Assassin's Creed Syndicate, puisque ce n'est autre, autre que Henry Green, et donc Henry Green a été entraîné par le père de Evie et Jacob Fry donc qui s'appelle Ethan Fry si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Ouais. Donc tout concorderait, vous voyez. On va aborder donc, du coup, euh, la troisième rumeur, et qui concerne un, un Assassin's Creed en France, donc un retour en France, puisqu'on a déjà été en France, pour rappel, avec Assassin's Creed Unity pendant la Révolution française, au cours euh, de, de l'année 2022, et se déroulerait pendant la guerre de 100 ans. Je pense qu'il n'y a pas trop, trop de cohérence dans, dans cette rumeur. D'ailleurs, le nom, euh, que en fait, c'est une rumeur qui vient de Forchan. Et euh, l'utilisateur, il, il, il, il a dit que le jeu, s'appelle enfin, le nom de code, c'était Assassin's Creed Champion. Ouais, ouais, déjà es là, c'est pas ouf. Déjà, le nom, il est pourri. Enfin, franchement, il faut, euh, il faut le dire. Et puis, comme tu as dit, euh, il y a déjà le DLC, euh, le siège de Paris, qui arrive dans Valhalla. Donc, euh, je vois pas tellement l'intérêt. Moi, c'est franchement de, de, des quatre rumeurs, c'est la rumeur qui me chauffe le moins parce que euh, voilà, je préfère carrément une ambiance euh, moyenâgeuse orientale qu'une ambiance euh, moyenâgeuse euh, occidentale européenne qu'on a déjà vu dix euh, mille fois. Et du coup, on va passer à la dernière rumeur. Donc, rumeur qui a vu le jour. Alors, elle a vu le jour. Et donc, euh, ce qui nous a vraiment mis la piste à l'oreille, c'est euh, le fait que Yoraptor en parle. Euh, ouais. puisque Yoraptor, bah, à partir du moment, même si euh, on va dire qu'il a une importance au niveau d'AC, assez, assez grosse, et même s'il nous parle de Assassin's Creed au Tombouctou, euh, on va forcément y prêter attention parce que forcément, il va faire des vues et il va toucher beaucoup de personnes. Et donc mm. là, notamment, euh, ces courant de semaine dernière, il nous a parlé d'un Assassin's Creed qui prendrait place, du coup, au Moyen-Orient. C'est le euh, YouTubeur Jonathan, et euh, on lui fait un petit coucou qui avait teasé euh, le 29 décembre, là j'ai le, le tweet sous mes yeux, Donc, voilà, il y a du binaire, qui veut dire 2022, avec un gif euh, de Richard Coeur de Lyon. Donc, Richard Coeur de... Qui dit Richard Coeur de Lyon Donc, Du coup, qui est à l'origine du, du connu français à... Camembert, moi, perso. Tu peux penser au Camembert, mais moi je pense à... à Assassin's Creed 1, et tu penses à Assassin's Creed 1, tu penses au... Remake d'Assassin's Creed 1. Eh non <rire> Franchement, à force d'en parler, vous... tu vois, ça me convainc presque, mais je me dis, ça dénaturerait tellement le jeu et tu peux faire grave quelque chose de nouveau et quelque chose de mieux. Et justement, c'est la rumeur. De mon point de vue, je trouverais ça grave mieux, plus intéressant et euh, surtout moins casse-gueule de faire un séquel ou un, pré un préquel à Assassin's Creed 1. Et euh, c'est ce que finalement euh, dit un peu la troisième, enfin euh, cette quatrième rumeur, parce que qui dit troisième croisade et euh, qui dit richard cœur de Lyon, au bout d'un moment, je pense qu'on croiserait quand même Altaïr, tu vois. Ou au moins, on en entendrait parler, je pense. Ça serait grave bien. Et en plus, la rumeur, elle dit, et ça c'est euh, encore une fois euh, Jonathan qui le dit, que ce serait Ubisoft-Sophia. Qui, euh, qui sera aux commandes de cet épisode. Donc ce serait un épisode... Enfin, Sophia, Sofia, pour, euh, pour, pour info, ils ont développé Assassin's Creed Rogue. Rien qu'à l'idée, ça me plaît, quoi. Tu vois, retourner aux croisades, euh, cette ambiance-là, euh, moyenâgeuse et tout, revoir Altaïr, revoir Massif avec des vrais assassins euh, du Levant, avec vraiment les trucs que, que les fans euh, adorent, tu vois, la discrétion, euh, le doigt en moins, enfin, euh, la confrérie, vraiment, quoi. Tu vois, un truc vraiment... Euh, vraiment pour le coup vraiment un vrai retour aux sources quoi tu vois même si euh, Valhalla il y revient un petit peu là ce serait vraiment un gros gros gros retour aux sources on sait que parmi ces, ces quatre murs là qu'on vous a donné donc préquel c'est qu'elle a assez un assez en Chine assez en France médiévale ou assez en Inde c'est sûr il y en a une sur les quatre qui est en cours de, de développement ah bah, sauf si Ubisoft sûr. arrive à nous faire un coup de génie euh, et tout ça mais non mais ils peuvent ils général, pas quoi, euh, ils peuvent ouais. pas, je veux dire... Euh... Non bah en tout cas merci à tous euh, de, de nous avoir suivis et merci à ceux qui, euh, euh, qui regardent la rediffusion. On espère que ça vous a plu, si vous n'êtes pas abonné, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos sans et être abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Si vous êtes passionné d'Assassin's Creed, il y a du contenu qui arrive toutes les semaines euh, sur la franchise, donc on est, vous êtes sûr en nous suivant d'être au courant de toutes les dernières infos, n'hésitez pas non plus commenter la vidéo, commenter, enfin interagir avec nous dans le chat, on, est, on, on répond quasiment tout le temps, et on est toujours très content de, de discuter un petit peu avec vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide aussi énormément, et à rejoindre la confrérie en devenant membre soutien pour bénéficier de quelques petits avantages sympas, comme par exemple, avoir les vidéos en avant-première. Donc ça nous aide beaucoup parce qu'on est une chaîne indépendante, et en plus de ça, bah, ça vous récompense aussi euh, parce que vous avez du voilà en sur ce, on a vu que le live vous avait plu. Merci à vous tous d'avoir été présents. Vous êtes encore 205 jusqu'à présent. Vous avez été plus de 5600 à être sur le live. Donc, merci encore à vous. Et puis, bonne fin de soirée. Et puis, bonne outro, tout simplement. Ciao, tout le monde. Salut à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.